Bonjour à tous. Euh, chose promise, euh, chose due. Euh, on commence notre série sur euh, stock chart parce que je vous avais dit euh, que je vais vous donner euh, bon, formation. Euh, vous pouvez vous-même euh, suivre ça euh, en direct euh, sur moi. Bon, votre propre ordinateur, dans le fond, euh, euh, ça fait à peu près euh, une vingtaine d'années que je connais StockChart. Euh, euh, J'ai utilisé aussi beaucoup de, de graphiques, euh, des logiciels. Euh, et StockChart est et certainement, en tout cas, une référence euh, pour plusieurs institutions financières, pour plusieurs euh, blogueurs, pour euh, plusieurs euh, euh, financiers. On voit souvent euh, le, la, les graphiques de stock chart euh, qui sont euh, utilisés dans plusieurs chroniques, peu importe. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je m'attache à, à ce... Euh, on va dire... Euh, maintenant, ils ont un logiciel intégré là, qui se trouve probablement être en... H TML 5, là, euh, comme TradingView, mais euh, StockChat est plutôt un site où on retrouve les graphiques et euh, si on paye, on peut avoir plus d'indicateurs, se faire des listes, plus d'outils pour euh, faire des recherches de titres, tout ça. Donc, euh, ce que je vais faire, euh, c'est sûr qu'on va peut-être prendre... Euh, euh, oh, peut-être deux, trois, trois vidéos euh, certainement, parce que dans le fond, on va aller euh, pas mal loin. Et c'est surtout euh, euh, Stockchart est surtout dédié à l'analyse technique. Euh, euh, c'est euh, la raison pour laquelle euh, moi j'ai commencé à utiliser Stockchart. Euh, au début de tout de tout mais c'est c'est lorsque je me suis planté en 2000 après ça j'ai commencé à vraiment parfaire mes connaissances euh, en analyse technique euh, le premier livre que j'ai lu que je vous ai déjà dit c'est euh, le livre de euh, Stan Weinstein euh, réussi sur les euh, marchés financiers bon je l'ai pas ici euh, mais le deuxième livre que j'ai acheté c'est celui-là et c'est pas pour faire de la pub c'est de John Murphy c'est l'analyse visuelle je dois l'avoir lu à peu près euh, je ne sais pas comment de fois. On voit okay. ici. Euh, bon, C'est plein, plein de graphiques dans le fond, là. il y a beaucoup, beaucoup de soulignés. Là. Euh, c'est un livre que je connais presque par cœur au niveau de l'analyse technique. Et euh, la raison pour laquelle je vous parle de, du livre de euh, John Murphy, ben, ça se trouve lui qui qui est le fondateur de Stock Chart. John Murphy, vous allez voir, euh, vous avez ses articles encore aujourd'hui. Parce que dans, sur le site de Stock, Stock Chart, vous avez euh, les articles. Euh, bon, c'est des petits programmes de télévision, c'est tout en anglais. Euh, mais quand même, vous avez beaucoup, beaucoup d'outils. Et c'est là-dessus que je voudrais... Euh, peut-être euh, attirer votre attention. Le livre, euh, bon, si vous voulez l'acheter, euh, vous allez le trouver sur Amazon ou un peu partout. Euh, il y a un autre livre aussi qui se trouve être, le, le, le, on va dire une Bible, je crois, la, la vraie Bible, là, quand on dit une Bible, euh, donc c'est une autorité. Moi, je ne dis, je dis pas que c'est euh, l'autorité absolue parce que dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup de remises en question euh, lorsqu'on avance dans le temps sur des vérités qu'on pensait réelles euh, dans le passé. Mais quand même, c'est euh, vraiment un, un livre qui est extraordinaire. C'est un livre qui a été écrit, je pense, avant l'investisseur vi euh, visuel, euh, mais c'est l'analyse technique des marchés financiers. Et c'est vraiment, vraiment complet. On parle de, des cycles économiques, on parle des... Euh, euh, bah, un peu toutes les indicateurs. Heures, un, on retrouve un peu tout ce qu'on qui, euh, qu voit dans l'investisseur visuel, mais beaucoup, beaucoup plus de les secteurs, euh, les, diffères, les divers actifs, l'or, l'argent. Mais c'est un livre qui a été écrit euh, quand même, je pense, dans les années 80. Donc, euh, aujourd'hui, on peut actualiser beaucoup, beaucoup de choses de ce livre-là. Mais il y a des bases solides. Euh, et ça, c'est un ouvrage euh, ben, à posséder, mais c'est pour quelqu'un qui veut vraiment aller loin euh, dans les bases de l'analyse technique. Et le troisième livre qui est sorti, euh, ça fait pas très très longtemps, sur euh, justement Stockchart. Euh, c'est Stockchart. Euh, à cause de mon écran vert, on voit au travers. Là. Euh, <rire> Donc, euh, c'est Stockchart euh, pour les nuls euh, en anglais. Et vous allez le retrouver sur le, si le site de Stockchart. Donc, euh, je ne fais aucune, aucune euh, incitation à la vente. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis que les outils, ben, les, outils les livres que j'ai lus à propos de StockChart. Et le dernier, dans le fond, c'est très, très technique. C'est un peu ce que je vais vous montrer. Je C'est sûr que je ne pourrais pas, euh, en quelques vidéos, vous euh, vous euh, montrer tout ce que je sais ou tout ce que j'ai fouillé euh, durant des années. Mais vous allez avoir quand, avoir quand même euh, une bonne idée comment fonctionne euh, StockChart. Et de cette manière-là, vous pourrez utiliser le site ou les ressources qui sont sur le site pour euh, vous, vous en sortir dans vos investissements. Euh, J'aurais pu choisir un autre site que je me suis servi pendant des années de temps, c'est Stockscore, euh, que j'ai beaucoup beaucoup aimé, mais euh, il faut que je fasse un choix pour vous présenter euh, euh, certains outils. Je pourrais passer ma vie à vous présenter ce que j'ai utilisé euh, depuis 20 ans, mais je vais me concentrer, comme je vous ai dit, dans cette série de vidéos de formation Stockchat, bar chart et ensuite le dernier trading view qui est plus récent et on le voit très très bien lorsque j'ai commencé à utiliser à utiliser de manière plus constante trading view beaucoup beaucoup de jeunes qui sont sur ce logiciel là qui logiciel en ligne qui est programmé en html5 et maintenant vous pouvez avoir un, un, un le euh, TradingView installé sur votre ordinateur directement et euh, euh, c'est plus rapide, euh, moins de ressources parce que HTML5 euh, pour ceux qui connaissent un petit peu la programmation de base informatique euh, va demander des ressources à votre propre ordinateur donc ça ralentit un petit peu avec leur nouvel, nouveau logiciel c'est pas le cas bon on retourne à nos moutons on va aller voir un peu euh, à, avant de passer à euh, aux ressources qu'on trouve sur stockchart je peut-être euh, simplement vous euh, vous parler de l'analyse technique et euh, aussi d'un autre côté peut-être vous parler on va aller voir ça vous parler où euh, vont se trouver euh, toutes les euh, les formations que je vais faire dans le futur, c'est tout simplement ici sur mon site Bourse technique formation. Vous cliquez sur formation, là c'est sûr que j'ai, la première c'est le trading euh, partie 1, comment ouvrir un compte de courtage en ligne et faire vos propres transactions. Donc euh, c'est euh, là que vous allez trouver ça sur le petit onglet ici, formation, donc tout va se trouver là. Aussi j'avais écrit dans le passé plusieurs articles sur l'analyse technique, probablement que je vais les insérer là. Donc euh, vous pourrez fouiller ça, euh, je vais vous partager un peu mon expérience sans dire que, euh, je, je pense que j'ai un esprit. Expérience pertinente, ça peut vous aider. Et euh, c'est ça, vous allez trouver ça là. Et au niveau de l'analyse technique, d'un là, peut-être commencer par euh, rien que vous donner les bases. Là, je parle à des personnes qui qui connaissent rien. C'est pour ça que s'il si y a des personnes qui sont plus habituées, bien, euh, vous allez probablement euh, euh, trouver ça euh, peut-être moins élaboré. Mais vous pouvez quand même trouver euh, peut-être des, des, des quelque chose qui va vous intéresser dans ce que je vais vous dire. Euh, dans le fond, Analyse technique ce qu'on fait à la base, on utilise les prix et les volumes. Prix, euh, parce que dans le fond, au niveau d'une action, au niveau d'un actif, au niveau d'un bon du trésor, peu importe, on marche toujours avec euh, des bases de l'économie, euh, c'est de l'offre et la demande. Donc, euh, je vais avoir le prix d'un bien, peu importe lequel, le prix d'un orange, euh, c'est l'offre et la demande. Si, euh, il y a moins d'offres d'orange en plein hiver, euh, je devrais payer plus cher pour un orange, parce qu'il euh, faut se procurer l'orange euh, de l'extérieur, on n'en fait pas pousser ici au Québec. Donc, c'est ça, l'offre et la demande, c'est ça. Si en été, euh, on a plus d'oranges parce qu'on produit plus, euh, plus dans le sud, le transport est plus facile, ça arrive ici, on va payer moins. Bon, c'est très, très simple. Pour la salade, c'est la même chose en hiver, si on le constate. La salade est plus chère en hiver, c'est normal parce qu'au Québec, on en fait pousser l'été. Bon, c'est la base. On va un petit peu plus loin. Au niveau des actions, c'est la même chose. Dans le fond, une action, ça se trouve être une partie que l'entreprise a, a décidé de céder euh, à au marché tout simplement euh, l'entreprise a décidé de céder euh, une partie de de sa valeur par exemple une, une entreprise qui fait des euh, des souliers euh, veut agrandir euh, mais a pas de sous pour euh, construire une nouvelle usine ce qu'elle va faire tout simplement surtout aux États-Unis la culture euh, euh, d'action actionnariale est plus forte donc ce qu'elle va faire elle va émettre des actions des parties de sa compagnie mettons elle veut euh, céder euh, 30 de sa compagnie va, va le mettre sur le, le, le marché des actions, peu importe le, lequel, là, les petites entreprises, c'est surtout sur le Nasdaq, là, au, au TC, en tout cas, peu importe. Elle émet ça et les personnes achètent des actions, mettons, elle, elle va obtenir 5 millions de dollars pour pouvoir euh, commencer bon, bâtir quelque chose, agrandir son usine, peu importe. Euh, les actions sont émises, euh, ben, elles sont émises, les individus les achètent ce qu'on appelle un IPO, là donc les actions ils sont sont sur le marché libre mais l'entreprise se doit de donner des informations sur ses opérations donc ses états financiers son bilan etc c'est la raison pour laquelle une entreprise qui est avec action là publique là se doit d'être transparente c'est une manière qui la paralyse un peu mais par contre elle peut avoir des sous de provenance externe qui fait en sorte que son fonds peut euh, progresser plus. Donc, euh, c'est ça tout simplement. Moi, ce que je fais lorsque j'achète une action, j'achète une partie de l'entreprise. Euh, c'est tout simplement ça. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de produits financiers, des ETF, vous avez des, euh, euh, des, des produits sur des, inventés de toutes pièces sur des produits dérivés qui, dans le fond, euh, ne sont rien. Mais on n'ira pas là-dedans parce que dans le fond, il y a des, des produits qui ne sont rien dans le fond. Euh, C'est tout simplement du vin Mais on va parler d'une entreprise concrète euh, euh, qui émet des actions. Eh bien, moi, j'ai euh, euh, toujours un prix à un certain moment donné. Euh, par exemple, l'action, euh, le jour aujourd'hui, mettons, elle vaut 10 euh, Je m'en vais dans mon compte de trading que j'ai ouvert. J'ai l'offre et la demande 10. Euh, euh, Quelqu'un offre 10 bid ask. Euh, quelqu'un offre euh, 10 la personne qui a déjà des actions a dit je vais te vendre 10 et 20, bon, euh, c'est là qu'on décide parce que c'est pas rien qu'une action, c'est un paquet d'actions et c'est là qu'on achète ou l'action, on décide de l'acheter à tel prix, tout ça, mais pour voir où est-ce que cette action peut aller, on a deux manières de, de voir, on peut y aller par l'analyse fondamentale, regarder ce que la compagnie est, ce qu'elle a comme profit, euh, ce qu'elle a comme profit futur probablement, euh, si la dette est pas trop élevée de cette euh, entreprise-là, euh, si elle réussit quand même à faire un bénéfice euh, constant, euh, si elle n'a pas d'autres problèmes, des problèmes financiers, ça pourrait être des problèmes externes. Euh, par exemple, une, une entreprise qui se trouvait dans l'alimentation, dans un secteur, et euh, par exemple, on a eu des tempêtes, tout ça, et elle ne peut pas se procurer euh, de blé pour faire euh, ses biscuits, par exemple. là elle a, elle a des problèmes à ce niveau-là. Donc euh, là, c'est un, un gros défi pour l'entreprise elle-même et c'est un défi aussi pour la personne qui veut acheter des actions parce qu'elle n'est pas sûre de l'avenir. Donc, ça, c'est l'analyse plus fondamentale d'un paquet de ratios qu'on peut regarder. Comme je vous dis, moi, je suis plus analyse technicien, mais quand même, c'est valable. Mais l'analyse technique, ce qu'elle a davantage, c'est qu'avec le prix et le volume, on est capable de déterminer en, en analysant euh, chaque prix, chaque euh, volume, chaque jour, euh, la vie de l'action, de quelle manière euh, l'action se comporte, et euh, ça, c'est la base, là. prix, volume. Avec ça, on est capable de déterminer, probablement, l'action va monter. Si on a un prix, par exemple, on sait qu'il y a peut-être trois mois, l'action valait euh, 7,80$, elle est montée, elle est rendue à 10, avec un graphique, les prix de tous les jours. Euh, et on, on va, comme pour euh, l'exemple, dit que c'est simplement le prix, mais habituellement, on, a, on prend le prix de la journée euh, haut, bas, euh, ouverture, fermeture. On construit des... Euh, des points avec ça, mais qui sont appelés, euh, par exemple, ch le chandelier, ça vient des, des japonais, chandeliers japonais, euh, qui eux utilisaient euh, cette technique-là, euh, lorsqu'on regarde un graphique avec un petit chandelier, pour euh, les transactions euh, du riz. Ça a commencé comme ça, les, les chandelier japonais ou euh, ouverture haut-bas. En tout cas, on a un paquet de de, de, euh, de, de visualisation euh, du prix de l'action quotidien qu'on peut voir tout simplement euh, avec euh, l'ouverture du marché de cette action-là qui était, mettons, à 10. Haut, euh, mettons, est allé dans la journée à 11. Euh, le bas, mettons, est allé à 9 et 50 et où est-ce qu'elle est qu ouverte et fermée. Et ça nous donne une image de la journée. Si on multiplie euh, toutes ces euh, euh, ces, trans, ces transactions-là quotidiennes, on est capable de se faire un graphique parce que, dans le fond, on fait tout simplement, euh, y a un, euh, seulement euh, à avoir la visualisation de tout ce qui se passe euh, pendant euh, des des jours, des semaines, des mois, des années euh, de de l'action, comment qu'elle s'est comportée. Et le volume, est la deuxième aspect important, c'est le nombre de transactions qu'on a chaque jour sur une action. Donc, euh, si l'action, la semaine dernière, il y avait 50 000, euh, il y a eu 50 000 transactions à peu près par jour, et là, cette semaine, j'ai 100 000 ou 200 000 transactions chaque jour, en montant, c'est ça me m'indique a que quelque chose qui se passe, peut-être que des même si c'est pas supposé, peut-être des initiés euh, savent qu'il peut arriver quelque chose avec l'action ou les personnes ont confiance en cette action-là. Donc où les grands hedge funds ont commencé à embarquer dans euh, cette action-là. Donc ce que ça m'indique les volumes avec euh, lorsque ça monte lorsqu'on voit que chaque jour euh, le prix monte, ben ça me dit Probablement, il y a quelque chose qui se passe là et c'est à partir de cette base-là que je peux prendre une décision d'achat ou de vente. Si euh, le contraire se passe, euh, mais là, le volume... Et pas nécessairement là pour jouer, mais si le prix continue à baisser, euh, là, c'est des indications que hum, ça sent pas bon et beaucoup de personnes sortent du bateau. Donc, en gros, c'est à peu près ça, l'analyse technique. Et l'analyse technique, euh, c'est pas une science exacte, même si certains le disent. C'est euh, On dit que c'est plus science exacte mêlée avec beaucoup d'art et beaucoup de... Euh, euh, faut être artiste pour être un, un analyste, un analyste technicien parce que il faut percevoir ce qui pourrait arriver avec l'historique, avec le passé. Donc euh, la base c'est ça. Là vous allez me dire ouais mais il y a plein d'oscillateurs, d'autres indicateurs, on peut voir les prix d'autres manières. Oui, ça c'est c'est réel, mais c'est toujours des constructions mathématiques euh, de la le prix du prix ou du volume ou un mélange des deux. Par exemple une moyenne mobile rapidement. Une moyenne mobile, ça se trouve être le prix, par exemple, 10 dollars, 10 dollars, telle journée, 10, 10 et 50, euh, 11, 11 et 20, 11 et 30, 11 et 30 euh, qui monte, là. Donc, la moyenne mobile, ce qu'on fait, tout simplement, on, on, on a toutes ces valeurs-là pour la moyenne mobile 10 jours. Ça on a 10 jours, on additionne tous les montants ces dix journées-là, et on divise par le nombre de jours, ça nous donne à peu près le prix lycée. Euh, lycée, euh, on voit une pente qui suit le prix. Donc, c'est la moyenne mobile euh, de, de, de, de, de, de cette action-là pour 10 jours, une moyenne mobile 5. On a la moyenne mobile exponentielle. On a différentes autres moyennes mobiles. Euh, donc, ça nous donne une visualisation différente, mais qui sont basées uniquement sur le prix. Et il y a d'autres indicateurs aussi qui vont prendre comme base le prix et le volume. Donc, ça se trouve être des mélanges de ça. Les indicateurs, on n'ira pas en profondeur là-dedans, mais c'est toujours des constructions mathématiques de, de, de, de du prix et du volume, tout simplement. Et de cette manière-là, on peut se faire une image de la réalité, de ce comment où est-ce que le prix pourrait aller euh, et il faut regarder aussi l'ensemble du secteur ça c'est très très important une des bases euh, dans l'analyse technique c'est pas simplement d'utiliser euh, le l'action même de l'entreprise qu'on veut acheter, mais regardez le secteur aussi. Donc, euh, si, mettons, euh, si je pense que le secteur technologique euh, est en hausse, euh, si je pense qu'une action technologique va être en hausse, je regarde le secteur te technologique, je le regarde en entier, et je dis, ouais, c'est ça, ça, ça va en hausse, ou c'est trop haut, comme en ce moment. Euh, donc, euh, c'est dangereux d'acheter une action technologique. Quand ça fait très, très longtemps que ça monte, ça, ça monte avec... Euh, et on voit les volumes de ce qu'on voit, ça diminue. Donc, il y a peut-être danger à long terme, ou moyen terme, ou même peut-être court terme. Mais on, là, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il y a plein, plein de... De, de facteurs qui rentrent en jeu, c'est-à-dire euh, les banques centrales n'arrêtent pas de d'acheter, de, mais là, on n'ira pas là-dedans. C'est vraiment technique, ce que je veux vous dire. Donc, c'est ça l'analyse technique. On utilise les prix, les volumes, et avec ça, on construit un paquet d'indicateurs, euh, autant au niveau du prix, au niveau du volume, et euh, on a des tonnes d'indicateurs qui existent. Aujourd'hui, ce que je veux faire tout simplement, c'est regarder le site de Stockchart, ça se trouve être la formation d'aujourd'hui, euh, pour vous dire ce qu'on peut obtenir. Et c'est très, très important. Toujours, le, le ce que vous allez voir comme graphique, dans le fond, euh, toujours vous souvenez que c'est le prix qui est la base. Euh, ben Le temps, le temps est un facteur très important dans un graphique, le prix. Et euh, les indicateurs, c'est toujours des constructions mathématiques euh, du prix, du volume, mélange ensemble, euh, du passé, de tout ce qui s'est passé. Euh, au niveau de mon action euh, dans le passé et qu'aujourd'hui, je peux euh, euh, constater un fait dû au fait qu'il y a un historique derrière le prix de l'action ou l'oscillateur ou peu importe quoi. Donc, on va commencer tout simplement avec euh, le site lui-même et aujourd'hui, je pense qu'on va se limiter à ça dans cette première formation, tout simplement, de regarder euh, ce que le site peut nous offrir. Et euh, ça, c'est déjà un bon départ parce qu'on arrive sur le site, site de StockChart. Euh, je me suis abonné euh, à un certain moment donné, StockChart, là, je ne le suis plus. c'est euh, ben, Pour avoir le, le, le, le minimum, c'est 14 ben, ça fait 20 euh, par mois au niveau... Euh, euh, canadien, non, mais c'est n'est pas important. Je, dans le sens que je vais vous donner un peu la base et puis euh, lorsqu'on ira euh, sur les graphiques euh, eux-mêmes, vous allez voir qu'il y a plein, plein, plein de possibilités. C'est un excellent moyen d'acheter des actions au niveau technique. Là. Mais euh, là, on va y aller dans le, le ce que Chart représente. Je parle des outils qu'on trouve là-dessus et c'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Bon, euh, bon, dans le fond, euh, ça, ça se trouve être, euh, votre, lorsque vous allez sur Stock Chart, tout simplement, et vous allez cliquer sur Chart et Tool. Alors, en gros, là, vous avez Articles. Euh, c'est des articles. Si vous payez, vous pouvez euh, lire l'article. Euh, et euh, c'est intéressant, dans le fond, euh, regardez, ça Lee de John Murphy, ici, euh, qui, qui se trouve être l'auteur de, de tous les livres là, que je vous ai montrés, là. Euh, donc, euh, c'est John Murphy-là et qui écrit des articles très, très intéressants. C'est des analystes techniciens expérimentés qui sont là et euh, ça peut donner une très, très bonne idée euh, euh, pour le marché. Euh, J'ai lu de temps en temps ce qui Penser non, ben c'est comme un peu n'importe qui, euh, on, on, avec l'analyse technique, on pense que, mais on n'est pas sûr, donc euh, on se donne toutes les euh, possibilités, euh, les, on regarde toutes les possibilités ici si une action peut monter, et avec ces graphiques-là, euh, eux le font, donc dans les articles, c'est ça que vous voyez, euh, « Chat School », ça c'est vraiment, vraiment bon, euh, j'ai tout lu ça des, des, il y a des années mais ça vous donne pas mal toute la description euh, de l'analyse technique et heureusement avec euh, euh, traduce moi j'ai installé ça tout simplement google traduce et c'est traduit donc je peux vraiment aller voir euh, bon il parle des indicateurs il parle un peu de tout là. donc vous avez ça ici euh, euh, les stratégies modèles de trading mais on peut pas aller dans le détail ou sinon on finira pas, mais ça, je vous, je vous parle de ça. Vous avez que Graphique École et euh, c'est euh, vraiment bien là, pour apprendre un peu euh, au niveau technique, surtout euh, les marchés boursiers. Euh, donc, euh, courbe de rendement dynamique, hein, quand on parle de la yield curve. Ben c'est ça, c'est là. Donc, vous avez ça, c'est vraiment les l'instruction les, que vous pouvez avoir sur le site de StockChart. Euh, là, c'est sûr que je ne je, je, je suis plus membre en ce moment. Là. Donc, euh, c'est pour ça que je suis allé là voir votre tableau de bord. Lorsque vous, vous êtes membre, vous pouvez avoir le tableau de bord. On va commencer justement aujourd'hui à regarder vite ce que StockChart euh, offre là, de, de base. Là, puis, euh, c'est quand même bien. Vous avez premièrement, on va y aller comme ça peut-être pour justement ben, les, les, euh, les, les graphiques de base. Puis on n'ira pas dans le détail parce qu'on ira dans une autre vidéo, vous pouvez configurer euh, tout ce que vous voulez. Euh, la largeur du graphique, si vous avez l'abonnement, vous pouvez aller jusqu'à 1200, je pense, pixels ou 1600 pixels. Les moyennes mobiles, euh, les, ça, ça se trouve être le Mac, un, un oscillateur. Euh, vous avez aussi euh, la possibilité d'en placer comme vous voulez. Euh, mais ça, ça sera plus dans une autre formation. Euh, bon, c'est ça, c'est le premier point. Euh, vous avez, euh, ça, c'est nouveau. Euh, c'est peut-être pour euh, s'en aller justement dans un style de graphique plus dynamique comme euh, TradingView. Euh, mais je moi je vous le dis libre, librement là, parce que je j'en je, ai, ai rien à gagner. Je trouve que ça ne va pas TradingView, mais c'est à vous de savoir. Euh, vous pouvez regarder comme ça. C'est probablement en HTML5, je sais pas trop. Mais regardez, c'est lent quand même, mais vous pouvez comme ajuster vos graphiques, euh, mettre des indicateurs. Euh, regardez ici, c'est. Euh, ça se trouve être euh, golden predator que j'ai qui est là donc euh, c'est ça vous avez vos indicateurs tout ça euh, mais plus tard je vais vous dire quel indicateur que j'utilise et vous allez voir euh, que vous pouvez créer pas peut-être là, créer vos propres indicateurs mais vous pouvez quand même avoir une bonne idée des indicateurs qui peuvent vous aider Uh, Candled Land, ça, ça se trouve être un, un pour essayer de fouiller là, euh, voir un paquet de graphiques ensemble. et c'est la moyenne mobile 20/50 qu'on utilise sur un graphique quotidien euh, qui est là. Donc, euh, ça, c'est bien pour connaître le marché. Là, bon, euh, en gros, je veux savoir euh, le Nasdaq comment que ça se comporte. Là, c'est sûr, mon graphique est pas gros, puis je n'ai pas même de possibilité. Mais en tout cas il a avec un abonnement payant, on a pas mal plus de possibilités. Mais j'irai pas là parce que ça finirait pas. Donc, euh, c'est ça. On a cet outil-là. On a euh, saison, les saisons. Euh, si on a une action, par exemple, on, ça, ça se trouve être l'indice euh, d'argent industriel. Euh, quelle est la saison qui est plus probable qui va faire en sorte qu'on a des gains? Et euh, ça, c'est pour n'importe quelle action. Par exemple, euh, je vais mettre euh, AG, rapidement comme ça. Ça va être First Majestic. Je vais prendre l'exemple presque tout le temps de First Majestic. Bon, ben au mois de décembre, euh, habituellement, depuis les dernières années, là, les 4-5 cinq, cinq dernières années, c'est en décembre qu'on a eu plus de gains. Euh, janvier, février, mars, avril, c'est bon, mais ça, c'est c'est un outil que StockChart offre. Donc, ça vous donne une probabilité que les là où est-ce que ça monte le plus, les mois que ça monte le plus. Euh, je parle, j'ai pris secteur euh, orifère, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle action. Euh, view, euh, Gallery View. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça se trouve être euh, un graphique, euh, mettons, là c'est le Journal industriel, mais de trois euh, visions possibles. Euh, daily. Si vous avez l'abonnement payant, vous allez avoir aussi euh, quotidien là, pour faire du day trading. Mais En tout cas, ça, ça se trouve être daily. Euh, ça, ça se trouve être weekly. Ça, c'est le graphique par excellence. Weekly, c'est vraiment ça qu'il faut utiliser. Pas celui-là nécessairement, mais en weekly. Et ça, c'est point figure. C'est une sorte de graphique, mais on n'ira pas là-dedans. On finira pas. Euh, market carpet. Savoir euh, comment le, le marché, là, un peu euh, sur... Euh, euh, c'est un outil qui existe, que je ne me sers pas dans le fond, là, mais euh, c'est pour vous indiquer que ça existe. Euh, ça, c'est un outil qui existe, tu sais pas, ça vient pas de Bartchart. C'est pour voir des actions, ou des, peu importe quoi, là, euh, euh, que ce soit des actions, des indices. Euh, où est-ce qu'ils sont rendus sur le tableau ici? <coughs> euh, là, on se trouve à être les leadings. CDNX, DNX, ça, c'est pas par hasard parce que ça se trouve avec la Bourse de Vancouver, Et dans le premier ta tableau des leaders en ce moment. Euh, le Nasdaq aussi. Euh, L'industriel est allé. Lorsqu'on s'en vient ici, lorsque la courbe s'en va ici, et ça, c'est dynamique, c'est tous les jours. Là. Regardez comment que ça se promène. C'est un autre outil qui existe. Euh, euh, du moment qu'on s'en va dans le fait, ben là, c'est plus euh, situation plus précaire, dangereuse. Et là, lorsqu'on augmente. Regardez comme ça. C'est un petit outil qui existe, que je me sers pas. Je me suis servi à un, un certain moment donné. Et là, c'est la Yield Curve. Ça, c'est la fameuse Yield Curve que vous entendez parler un peu partout dans les médias lorsqu'on parle que la, la courbe est inversée. Danger, danger. Et ça, tout simplement, on peut euh, euh, animer ça. Euh, regardez la petite animation se fait automatique. Euh, là, on va arrêter l'animation, mais euh, pause. Mais, et je vais tout simplement vous le vous le montrer. Là, la yield curve, regardez ici, on avait un, une pointe en 2000, mais là, elle est inversée. La yield curve, ça se trouve être les taux d'intérêt, euh, tout simplement, euh, qui... Euh, des, du court terme qui est plus élevé que le long terme. Lorsqu'on a une situation comme ça, attention, danger. Donc, euh, c'est ça qu'on a eu en 2000. Euh, tout, tout. Comme ça, on avance, on avance. Ah, une inversion de, de taux d'intérêt. Les plus courts termes étaient plus hauts que les longs termes. Donc, situation dangereuse. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? Crash. Euh, ici aussi, il crash le l'an tout. Ici, on avait. Euh, ben là, ça compte. Là, non, il n'y a pas de problème. C'est un outil hein, que les financiers se servent. Ici, on n'avait pas encore même de problème et, et on a eu un ici, euh, peut-être ici. On avait en tout cas près de... Euh, ici, là, dans ces coins-là. On n'avait pas encore fait l'inversion, mais on commençait à craindre, je me souviens, dans les médias. Mais euh, le gouvernement américain aurait réglé ça en tout simplement baissant les taux. et euh, baisser, ben, Baissant les taux, regardez, tout a baissé tout, tout, tout a baissé. Donc, en baissant les taux, même, a réussi à, à endiguer le problème, mais c'est temporaire. Et ça, cet outil-là, peut être vraiment utile à long terme pour voir, lorsqu'on va avoir une inversion de taux, Ben là, les lumières rouges sont allumées. Euh, ici, on avait vraiment des lumières rouges allumées, mais le gouvernement américain a baissé tous les taux, donc les taux à court terme. Donc, il s'est dit, on va régler ça. Et pour l'instant, c'est réglé, mais euh, ça pourrait revenir. Donc, cet outil-là, que vous avez aussi, Yield Curve, très important. Bien, on va finir euh, ici, parce que dans le fond, on finira pas la vidéo. Euh, ça, ça se trouve être euh, Symbol Summary. Euh, qui C'est ouais, pour vous donner, en fin du compte, euh, euh, un symbole, là tout euh, l'aperçu. Par exemple, cette Dow Jones vous avez le graphique, vous avez euh, Open, fermeture, ouverture. Euh, vous Avez un euh, ben, bagarre pour une action, c'est plus intéressant parce que là, si vous prenez par exemple encore âgé First Majestic, euh, on va aller voir. Euh, mettons vous voulez voir qu'est-ce que First Majestic. Vous avez ben, PE ratio, malheureusement, pas là. Euh, vous allez euh, non, revenu par cher. Vous avez petit graphique. Euh, euh, s c ça se trouve être un indicateur de stock chart euh, qui vous dit si l'achat était acheté ou à vendre. Là, et ça regarde bien pour euh, First Majestic. Euh, mais c'est... C'est pas de cette manière-là que j'analyserai, mais c'est quand même mais toutes les, les sites ont ça pareil. Euh, donc ok, ça, on va continuer parce qu'on veut finir un, un moment donné. Et puis je, on va finir avec ça. Euh, market Summary, euh, Symbol Summary, Market Summary, ça se trouve être le sommaire euh, du marché. Euh, oui, c'est ça. Vous avez ça, c'est quand même bien. Là. Euh, dans le industriel, vous avez le graphique euh, euh, Nasdaq, New York. Standard Poor, uh, Amex, uh, le CAC français, vous avez le DAX. Et si vous, vous allez comme ici par exemple, vous allez avoir uh, uh, les graphiques uh, comme je vous avais montré tout à l'heure, la galerie. Là. Donc uh, ça vous donne une idée du graphique. C'est la même chose, vous avez les majeurs index, vous avez vous avez tout là-dedans, là. ça vous donne un aperçu, ça, ça se trouve à tous les secteurs, vous avez euh, l'industrie américaine, euh, biotech, euh, banque, chimie, où est-ce que le graphique est rendu euh, vous avez la même chose au niveau, au niveau des, des, euh, des euh, ETF euh, mondiaux, euh, euh, des bons du trésor, euh, de, les commodités, euh, l'or, l'argent, euh, peu importe. Euh, vous avez tout, tout, tout là-dessus. Donc, euh, c'est un bon aperçu du marché. Euh, on va finir, euh, ça c'est la Market Summary, vous avez sector Summary, ça se trouve un peu la... La même chose, mais les différents secteurs. Il existe euh, tous ces secteurs-là. Euh, ça, c'est universel là, euh, au niveau des, des, des marchés boursiers. Donc matériel, sigle que vous pouvez transiger, c'est XLB, euh, XLC, euh, XLY, euh, ça, consommateur directionnel. Euh, peu importe là, lequel euh, industriel euh, secteur. Là, en plus de ces c'est, euh, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me semblait qu'on avait 12. Ah, 11. En tout cas, on a 11 secteurs. Je pensais qu'on avait 12. Peut-être qu'il y en a un qui a été rajouté, qui n'est pas ici. Vous pouvez aller voir des sous-secteurs. Donc, euh, avec euh, euh, Stock Chart, c'est ça que, par exemple, je m'en vais. On va aller dans Communication. Ou, ben non, euh, ben on va aller dans, plutôt, euh, le secteur des matériels. Excel que vous pouvez acheter, mais vous pouvez aller dans des secteurs plus particuliers qui sont, par exemple, les mines. Et ce que vous allez voir vous allez comprendre euh, comment ça fonctionne, le l'indice euh, des mines que je viens d'avoir ici, ça se trouve être l'indice euh, de, de matériel secteur. Euh, Puis ça, c'est les mines. C'est toutes les toutes les les, les, les, les euh, les composantes de l'indice. Donc, euh, regardez, je vais prendre un exemple particulier, Rio Tinto, pour lequel j'ai travaillé pendant des années. Euh, je vais aller voir tout simplement euh, Rio Tinto, euh, le graphique. Euh, là, c'est sûr que j'ai pas le long terme. Je pourrais y aller pour 5 euh, ans. On va faire ça rapidement parce que 5 ans. On va aller sur du 900 comme ça. Et je vais avoir une très, très bonne idée de l'action de Rio Tinto. Regardez, l'action de Rio Tinto est partie d'un bout, bout de 20 là, en 2016-17 et est rendue à 78 Et avec mes moyennes mobiles, je peux très, très bien voir le prix de l'action. Euh, là, c'est sûr que je me trouve avec, avec euh, Daily. Ça serait mieux d'utiliser euh, hebdomadaire dans ce cas-là. Ça me donnerait une meilleure idée. On voit très, très bien que le prix, comme je vous avais expliqué, a continué à monter. Et avec les moyennes mobiles, j'ai eu euh, la possibilité peut-être de me positionner et d'acheter une action qui aurait monté euh, euh, d'une manière assez importante pendant euh, un, un bon bout. Donc, euh, ça, ça se trouve être euh, euh, secteur summary, comme je vous expliquais. On a vu ça vite, mais on peut pas aller trop dans le détail. Mais c'est ça, je suis allé dans le... le, le matériel, et euh, c'est la même chose au niveau euh, industriel j'ai des sous-secteurs ici et euh, la construction par exemple euh, oh, j'ai pésé, c'est pas grave euh, ça, ça se trouve être euh, un autre secteur que j'ai pris industriel, euh, je pense que je suis allé, j'ai pesé trop vite euh, on va aller voir par exemple euh, bon, euh, truck, euh, bon, service de livraison regardez ce qu'on a, on a FedEx, c'est sûr qui fait partie de euh, service de livraison, et euh, c'est ça, c'est le service de livraison qui se trouve être un sous-secteur euh, d'industriel, est, est, est composé de ces actions-là, donc je pourrais prendre une position par euh, euh, via ces, ce, ces actions-là, tout simplement, qui font partie du, euh, euh, du secteur industriel, mais euh, la, la, la livraison. Donc, c'est ça, tout simplement. Et on va terminer, peut-être, parce que là, il faut que je termine. Euh, industriel summary. Ça, c'est un peu la même chose, mais on va directement dans l'industriel. C'est exactement ça. C'est la même chose, mais vu d'un autre angle. Regardez, ça, ça se trouve être communication service. Euh, la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, énergie, financier santé, industrielle, c'est les sigles que je vous parlais, là. XLB, l etc. Le matériel, regardez, vous avez les sous-secteurs sous ici. Euh, donc, euh, les mines, euh, vous avez euh, spécialité chimie, euh, steel, etc. Donc, euh, c'est ça, et euh, je pense que c'est pas c'est pas tout parce qu'on va continuer dans une autre vidéo, parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de, de, de choses à regarder avant de passer au graphique. Euh, L'indice que Stock Chart a, a inventé, c'est ça, leur indice. Et on va aller voir aussi euh, des. Euh, dans la prochaine vidéo. Tout ça, là, on a des. Graphique long terme, vraiment, vraiment intéressant. Et c'est là-dessus là qu'on va s'attaquer, par exemple, ça, ça se trouve être le Dow Jones, très, très long terme depuis 100 ans. Donc euh, on a le crash de 29 ici donc vous pouvez avoir des historiques très très intéressants. Euh, c'est la même chose. Ben 28 à présent, on a les, euh, aussi des euh, des graphiques euh, sur euh, les présidentielles américaines, vraiment vraiment intéressant, vous pouvez suivre euh, ce qui est arrivé par exemple la, la, la bourse euh, euh, Theodore Roosevelt dans son premier mandat, euh, à la guerre mon, Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale surtout parce que c'est un siècle en arrière. Donc euh, on va aller voir ça dans le prochain, euh, la, prochaine, euh, la prochaine formation, mais tout simplement pour garder à l'esprit que tout découle en analyse, analyse technique euh, du prix d'une action versus euh, le prix d'une action euh, avec le volume euh, qui est euh, en rapport tout simplement avec l'offre et la demande. Et c'est de, la, la base de tout. Le prix de l'action L'offre et la demande, et après ça, on construit des graphiques et on y va dans les probabilités. On se dit qu'une action ou un indice, ou peu importe, va monter ou descendre selon le contexte général. Euh, du secteur ou du contexte euh, de la bourse en général. Même, euh, et il faut prendre en compte aujourd'hui surtout les euh, facteurs euh, externes qui sont euh, l'injection monétaire de la part de la FED. Donc, euh, on a fini cette première formation-là sur Stock Chart. Euh, on va repenser à une deuxième formation euh, euh, très bientôt. Euh, donc, euh, vous allez dans mon onglet boursetechnique.com, formation, tout, toutes les vidéos vont être là. On se revoit bientôt. Merci.